Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel vidéo qui va vous expliquer comment créer rapidement et simplement un DCP d'un fichier vidéo ou d'une image se situant sur votre ordinateur. Ce fichier vidéo pouvant être par exemple une bande annonce ou un court métrage que vous avez réalisé. Nous allons pour cela travailler avec le petit logiciel gratuit et très pratique dcp o 2. A l'ouverture du logiciel, si c'est la première fois que vous le lancez, je vous conseille d'aller dans édition. Préférences, et dans l'onglet Par défaut, de vérifier que tous les réglages du logiciel vous correspondent, et correspondent surtout à vos attentes. Si vous travaillez beaucoup avec des cartons fixes, vous pouvez vouloir en définir directement la longueur souhaitée. 10 secondes est une base assez correcte, mais vous pouvez être amené à en faire des plus courts ou des plus longs. Nous allons donc le laisser à 10 secondes pour l'instant. Nous voulons choisir un dossier de travail dans lequel les DCP vont être créés. Mon dossier est déjà créé, je les sélectionne et donc tout est en place. Nous allons pouvoir également choisir un template pour le nom de notre fichier DCP. Si nous travaillons par exemple uniquement avec des fichiers en langue française, nous allons pouvoir par exemple venir mettre fr ici si nous savons que nos vidéos n'auront jamais de sous-titres nous pouvons mettre un double x qui signifie qu'il n'y a pas de sous-titres nous pouvons ici renseigner le nom du studio et le nom du laboratoire ces paramètres s'appliqueront donc sur chaque dcp que vous créez si vous travaillez avec beaucoup de fichiers de type différent, vous pouvez tout laisser vide et tout remplir au moment de la création du DCP. Nous allons choisir ici le format par défaut. Une fois de plus, si vous travaillez souvent en flat, vous pouvez choisir flat ou scope ou n'importe lequel autre. Nous allons rester ici en flat. La catégorie par défaut, travaillant beaucoup sur des bandes annonces et des courts-métrages, je vais d'abord mettre choisir donc trailer qui correspond à bande annonce. 100 Mbps par seconde est une valeur tout à fait correcte pour la qualité et nous allons laisser les autres réglages tels quels pour le moment nous n'avons pas besoin même si nous pouvons les regarder des autres onglets cliquons sur ok donc pour fermer la fenêtre dcp o est constitué principalement de deux onglets un onglet contenu dans lequel nous allons revenir et un onglet DCP qui va nous permettre de régler vraiment tout ce qu'il faut pour que notre dcp soit encodé correctement et euh, nommé correctement de retour dans l'onglet contenu nous allons faire fichier nouveau afin de créer un nouveau projet nous allons d'abord nous attarder sur la création d'une bande annonce en flat nous allons donc travailler sur le film annonce du film blind qui est sorti plutôt dans l'année. Et nous allons évidemment travailler dans notre dossier DCP, comme cela a été mis dans les réglages par défaut. Si jamais vous aviez besoin d'un autre fichier ou d'un autre dossier, vous pouvez tout à fait aller en chercher un autre sur votre ordinateur. Le bouton ajouter fichier est maintenant disponible et je peux aller chercher le film annonce qui m'intéresse. Ce film annonce a été téléchargé depuis le site du distributeur. Je vous conseille de cliquer sur la petite case contour image qui entoure en rouge le format de l'image de votre fichier vidéo. Ici, nous voyons l'information, le contenu vidéo est de 1120 par 1080 il s'agit donc d'un fichier en 16 9e Pour nous assurer que le, fichier, que le format de fichier est bon, nous allons avancer un petit peu dans l'image, choisir une image peut-être plutôt claire. Et nous nous rendons compte ici qu'il y a des bandes noires. En haut et en bas. Nous nous rendons compte également que notre DCP contient des bandes noires sur les côtés. Nous savons donc que cette image est un flat car les bandes noires ici sont un bon indice pour se rendre compte que notre flat est en fait boxé dans un 16 neuvième. Nous allons donc sélectionner la mise à l'échelle flat ce qui va pour le moment déformer l'image en euh, l'allongeant sur les côtés. Les bandes noires sont toujours présentes en haut et en bas. Nous allons régler ce problème dans un instant. Nous allons nous intéresser à l'espace de couleur. Le logiciel a détecté que l'espace colorimétrique de la vidéo était du Rec. 709. Nous allons donc pas y toucher. Cela va lui permettre de faire la meilleure conversion possible pour convertir l'espace colorimétrique de notre fichier vers le XYZ, qui est l'espace colorimétrique du DCP. Nous savons grâce à une règle de 3 que un flat dans un 9, letterboxé dans un 16 e a une taille de 1920 par 1038 pixels. Nous allons donc vouloir connaître la différence de pixels pour connaître la taille, des bandes noires grâce à la petite calculatrice. Et un calcul très simple, nous allons pouvoir effectuer 1080 moins 1038 divisé par 2 car il y a deux bandes noires. Nous voyons donc qu'il faut enlever 21 pixels en haut et en bas. C'est la petite fonction rogner qui va nous permettre d'effectuer cette manipulation. Notre image a donc été rognée de 21 pixels sur le haut et 21 pixels sur le bas. Pour s'assurer que tout va bien, il suffit de vérifier avec les chiffres. Donc le contenu vidéo est toujours 1920 par 1080, mais nous avons effectué un rognage de 1920 par 1038. Nous sommes donc passés d'un ratio de 1,78 ou neuvième à 1,85. Le logiciel a ensuite effectué un zoom dans l'image pour transformer le 1920 par 1038 en 1998 par 1080 et rester sur un ratio de 1,85. La, la, la cadence euh, d'image par seconde est bien à 24, ce qui est l'idéal pour un DCP. Nous n'allons donc pas y toucher. Nous nous rendons ensuite dans l'onglet audio et nous allons afficher le niveau audio. Le logiciel calcule et vous affiche les graphes audio de toutes les pistes. Ici, le fichier étant téléchargé depuis Internet, il n'y a que deux pistes et du stéréo. Nous voyons que la crête est à moins 10, nous sommes donc très loin du zéro, et nous sommes sûrs que notre film ne va pas saturer. Cependant, pour certaines installations, il faudra peut-être jouer le film un peu plus fort. Je vous conseille de faire des tests en salle et de corriger en ajoutant par exemple du gain, ou en enlevant si jamais le film était trop fort. Pour ce tutoriel, nous allons rester à zéro. L'onglet sous-titres n'aura pas d'importance ici, Le fichier, la, fichier, euh, la vidéo étant déjà sous-titrée. Et l'onglet temps pourrait être intéressant si nous voulions couper le début ou la fin de la vidéo, si par exemple il y avait un logo qui ne nous intéressait pas. Ici, pas de problème. Nous pouvons donc maintenant passer dans l'onglet DCP. Ici, c'est le nom de mon contenu, comme je l'ai euh, mis tout à l'heure. Dans les détails, nous allons pouvoir aller voir que il n'y a rien, car évidemment nous n'avons rien mis en défaut. La langue du fichier n'est pas du français, mais du norvégien. Nous allons préciser que les sous-titres sont en français. Nous n'allons pas rentrer les informations de territoire et de rating, car pour une bande-annonce, cela n'a pas vraiment euh, d'importance, surtout si vous la faites vous-même. Toutefois, si vous, euh, si vous dessinez votre bande-annonce à être... Euh, vu par plusieurs opérateurs et être distribué dans plusieurs cinémas, vous pouvez tout de même mettre l'information. Le studio est le studio qui a réalisé le film. Ici, je ne sais plus, mais ce n'est pas très grave. Et le laboratoire, c'est la personne qui crée le DCP. Vous, pourrez, vous pouvez donc mettre vos initiales. Ou si vous êtes une société, mettre le nom de votre société. Vous ne pouvez pas mettre plus de trois caractères. Nous faisons OK et nous voyons que notre titre de DCP a été généré. Le, le type de contenu est bien trailer comme nous l'avions choisi par défaut. Nous avons donc ici le nom de notre film, le type de contenu, TLR pour trailer, soit bande-annonce. C'est la première version. Ceci est assez important car cela dira aux projectionnistes... Euh sur quelle version vous avez travaillé et quelle version il doit passer si jamais il y a eu un problème et que vous faites un deuxième export vous lui dites bien attention il faut travailler avec la version numéro 2 ça c'est un élément de comparaison F pour flat soit 1.85 NO pour norvégien et FR pour sous titré français 2.0 car c'est du stéréo si c'était du 5 points, nous aurions 51 2K pour la résolution la date, l'heure du laboratoire, et ces informations-là ne sont pas très importantes. Mais nous avons ici le type d'encodage du DCP et OV pour Original Version, c'est-à-dire que c'est un DCP qui contient toutes les toutes, ses, toutes les tous son contenu dans un seul dossier. Il faut bien être sûr que signer n'est pas décoché. Ici. Nous sommes bien sûr un DCP flat, 1998 par 1080. La cadence de mon DCP est à 24, comme celle de ma vidéo. Et nous avons ici 6 canaux audio. 6 canaux, mais seulement 2 seront actifs. Cependant, certains serveurs refusent de lire du contenu avec seulement 2 canaux. Il vaut mieux donc laisser 6 canaux, même si 4 seront vides. Nous allons faire fichier enregistrer afin d'être sûr de ne pas perdre tout notre travail, ce qui nous permettra plus tard de rouvrir ce projet si nous avions besoin de faire un deuxième encodage DCP. Avant de lancer l'encodage, je vous conseille de faire outils conseil ou d'appeler la fenêtre avec le raccourci clavier CTRL H et de vérifier qu'il n'y a pas d'avertissement. Ici, il n'y en a pas, nous pouvons donc continuer. Il vous reste maintenant à faire travaux et créer le DCP ou CTRL M. Le logiciel va maintenant mettre un certain temps et encoder toutes les images pour créer un DCP. Après environ 8 minutes de travail, nous allons donc laisser se terminer. Encore quelques secondes. Et voilà, notre DCP est terminé en 7 minutes 30. Je peux maintenant aller dans mon dossier DCP. Je me rends compte qu'il y a donc un dossier blind. Et ce qui m'intéresse, c'est ce dossier-là puisque si on regarde le nom, on se rend compte que c'est la même chose que ce qu'on a rentré quelques instants plus tôt. Ce dossier est composé d'un fichier image et d'un fichier son et de fichier texte. Pour le moment, leur intérêt n'a pas euh, grande importance. C'est ce fichier qu'il faudra mettre sur une clé USB ou sur un disque dur pour le transmettre à une salle et à un projectionniste. Pour aller plus loin et maintenant que nous avons vu euh, le principe de base de création d'un DCP, nous allons voir comment créer un dcp en scope par rapport à une vidéo euh, sur lequel il faudra comme ici retailler euh, les bandes noires nous allons aussi créer un carton et nous allons travailler sur une vidéo en 16 neuvième complète je fais donc fichier nouveau et nous allons prendre pour exemple la bande annonce du film la vie très privée de monsieur sim je crée donc un dossier Monsieur Sim dans mon dossier DCP et je vais chercher le fichier vidéo. Le fichier est bien 24 images. Je me rends compte que nous sommes bien dans un 1920 par 1080, 16 neuvième sur lequel des bandes noires ont été rajoutées sur les côtés voulant travailler en scope, je vais faire une mise à l'échelle scope, ce qui va déformer mon image pour le moment, et je vais aller dans DCP vidéo et choisir un format scope. Mon image est toujours déformée, mais nous allons régler ce problème. Nous savons toujours grâce à la règle de 3 qu'une image scope letterboxée dans un 16e, en fait, une zone utile, c'est-à-dire vraiment la zone de l'image, de 1920 par 804 pixels. Nous allons donc faire un petit calcul simple à nouveau. 1080 moins 804 divisé par 2, ce qui nous donne 138. Nous savons donc qu'il faut enlever 138 pixels en haut et en bas. À nouveau, dans la partie rognée, j'enlève 138 pixels en haut et 138 pixels en bas. Mon réglage étant bien mis sur Scope ici pour la mise à l'échelle de la vidéo et là pour le format du DCP, mon format d'image est correct car je vois que mon cadre rouge est bien sur les bords. et Je, je, je peux vérifier également que les personnages n'ont pas l'air écrasés, que rien n'a l'air déformé, les roues des voitures sont droites, il n'y a donc pas de problème. Je vais afficher les niveaux audio logiciel les calculs. Je me rends compte qu'il n'y a à nouveau que deux pistes, droite et gauche, ou gauche et droite plutôt. Mais cette fois, par rapport à Blind, la crête n'est pas à moins 10, mais pratiquement à 0. Elle ne le dépasse pas, le son ne devrait normalement pas saturer. Après test en salle, vous pouvez refaire un export en baissant le son de quelques décibels. Nous allons dans l'onglet DCP et nous allons travailler le nom. La langue est bien du français. Il n'y a pas de sous-titres dans la bande-annonce. Je peux cliquer sur OK. Les informations de territoire, de studio de laboratoire sont encore une fois à votre convenance. Je me rends compte que mon film s'appelle donc bien « Monsieur Sim » que sa catégorie est toujours Trailer, que c'est la version 1, qu'il est en scope. Le projectionniste saura ainsi comment régler son projecteur. La langue est bien français, sans sous titres en stéréo, de qualité 2K, la date de réalisation, le type de DCP, et c'est un OV, une originale version, il y a tout dedans. Nous avons toujours 6 canaux ici. Nous pouvons faire Fichier enregistré et outils, conseils, pour vérifier que tout va bien, tout va bien. Nous pouvons donc créer le DCP. Nous n'allons pas aller au bout de ce DCP et nous allons rapidement voir comment créer un carton. Nous allons utiliser un carton du festival Cinéoclock nous allons l'appeler carton au clock et nous allons ajouter un fichier ici nous travaillons donc avec une image jpeg comme il était spécifié dans les réglages par défaut du logiciel nous avons une durée de 10 secondes ici je voudrais que le carton s'affiche pendant 15 secondes je rentre donc 15 dans les dans la colonne seconde de la ligne durée totale et je fais sélection mon dcp dure maintenant 15 secondes comme je peux le voir ici je me rends compte que mon carton n'est pas au bon format car je suis toujours sur un réglage scope pour ma vidéo mais mon dcp lui est en flat je vais donc passer mon dcp en scope et là je me rends compte que mon carton était bien au format scope et donc il prend bien toute l'image il n'y a pas d'audio ni de sous-titres à gérer pour un carton vous vous en doutez bien tout ce qui nous intéresse c'est donc le temps pour sa durée et la vidéo pour sa taille l'espace colorimétrique est ici du sRGB car le fichier sort d'un éditeur graphique nous pouvons passer dans dcp nous allons par contre mettre notre carton dans la catégorie Advertisement, c'est-à-dire dans les publicités. Il pourrait aussi être dans Policy ou dans Public Service Announcement. Nous n'avons ici pas besoin de mettre des informations de langue ou de sous-titres. Nous pouvons donc créer notre DCP après avoir vérifié dans l'onglet Conseil n'y avait pas d'erreur. Nous faisons un fichier enregistré, puis travaux, créer le DCP. La création d'un carton fixe va très et très rapide, vous voyez il a réalisé en trois secondes. Je peux aller chercher mon DCP et le voici. Vous remarquerez qu'il y a quand même deux fichiers, un image ici et un son, même si le son est bien évidemment vide. Si vous téléchargez un fichier vidéo depuis internet, qui n'est ni une bande-annonce mais peut-être votre court-métrage réalisé avec un appareil pas forcément professionnel, le fichier est peut-être en 1920 par 1080 vraiment pur et dur, 16 9e, sans bande noire, sans rien du tout. Nous allons faire un essai avec une vidéo téléchargée depuis YouTube. Nous sommes bien dans le dossier TCP. Je vais chercher ma vidéo. Et je me rends compte que nous avons ici, alors ce n'est pas un bon exemple, voilà. Un fichier 16 9e qui rentre pile dans mon cadre rouge. La mise à l'échelle est donc bonne. et mon euh, espace colorimétrique également nous allons aller voir dans dcp ce que nous pouvons faire nous pouvons créer un dcp en 169e ainsi il n'y aura pas de bande noire sur le fichier vidéo cependant la plupart des projecteurs ne sont pas forcément capables de projeter un tel format ou la macro ne peut ne pas être créée dans le projecteur ce qui pourrait euh, poser des problèmes aux projectionnistes pour diffuser le film il vaut mieux insérer le 16-9e dans le format qui se rapproche le plus, c'est-à-dire le flat. Le logiciel, comme nous l'avons vu précédemment, génère donc des bandes noires sur les côtés. Comme pour les autres, il suffit de sélectionner ce que vous voulez. Si votre fichier est nativement au format 1.85 ou 2.39, vous n'avez évidemment aucune de ces manipulations à faire. La réalisation est beaucoup plus facile, il suffit de se concentrer sur l'onglet DCP. J'espère que cette petite introduction à la création de DCP grâce à dcp omatique vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. À bientôt.